Aujourd'hui on isole, on va essayer d'isoler la voiture On va essayer d'isoler la drifteuse parce que plus de confort pour vous, pour moi, pour nos oreilles C'est vrai qu'en drift c'est sympa Mais ça sert à rien d'avoir 30 grammes de moins Juste pour se péter les oreilles Ça serait sympa qu'on s'entende parler dans la voiture Alors je vais isoler Et j'ai acheté, acheté de la moquette J'ai j'avais acheté à l'époque Moquette de 36 bouquet de 2.36 qui est très dur à trouver et c'est super épais franchement euh, je ne me souviens pas que c'était aussi épais Alors, c'est pas si lourd que ça parce que pour le drift franchement euh, pour le drift si tu veux perdre euh, des grammes dans ta voiture bah arrête de bouffer c'est on sait pas en nettoyer ça on va aussi essayer de boucher les quelques petits trous euh, qui viennent dans ne sait Bon ça c'est un bouchon mais je ne l'ai plus. Bon, Regardez ce il y en a d'autres. On va tester les décibels sans la moquette. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est un enregistreur audio que je peux mettre en manuel, donc je vais régler l'entrée à 20%. Test, GoPro, enregistreur, voilà. Ça, c'est un décibelomètre. Quand je ferme ma gueule, attends, je ferme la porte. Voilà, 33 décibels. Quand je parle normalement, je suis à 70 décibels. Donc si on arrive à avoir... Moins de 70 décibels d'isolation euh, phonique, on pourra se parler dans la voiture euh, comme ça. Sans parler comme ça À 95 ou 100 décibels ah, Je tremble, je tremble. La la la la la <rire> Au ralenti 82. <tousse> Mon siège qui se part 90, 90 dB à l'intérieur. On va essayer de descendre à la 80 ou 70 si c'est possible. On va essayer de mettre la moquette. Essayez. Confort là. Oh les arceaux. Oh je peux pas les enlever les arceaux. C'est trop, trop compliqué. Putain mais les arceaux. Fais chier mais non. Bah ben non les arceaux je peux pas les enlever. Il faut enlever le tableau de bord. Et j'ai pas envie d'enlever le tableau de bord. je suis. Dit. Sous les pédales, hein comment tu fais passer la pédale là Ah oh non, faut démonter la pédale. Oh merde, comment on démonte la pédale Ça va prendre la drifté. <rire> ah bah, il y a de la moquette dans la voiture maintenant, ça sent un petit peu comme à la maison. <rire> Deuxième test avec la moquette et rembourré derrière déjà quand je ferme ma gueule 36,40 décibels mmh. C'est sympa, mais quand même, ça fait du bruit. Bah, c'est étouffé un peu quand même. 85-87. Bon, bah, c'est déjà bien, on a gagné quelques décibels. Bon, bah, nickel. Ah, si je fais comme ça... Il y a mon monsieur.